Bonjour à toi chers spectateurs, et non, nous n'allons pas parler d'un film pornographique. Je sais que le titre, on aurait pensé que c'est ça. Il y a un petit peu de ça dans le film, mais ça n'est pas ce qui nous intéresse. Nous allons donc parler de X, réalisé par Ty West, qui sort enfin chez nous j'ai envie de dire, plus de 8 mois après sa sortie américaine, qui a fait un carton là-bas, qui a donné lieu à... Une envie et une passion de la part de Ty West de vouloir livrer des films sur tout l'univers qu'il avait développé seul. Donc comme quoi c'est un film assez attendu. Et l'histoire pour faire très simple, on est en 79 aux états unis et on va suivre l'équipe de Wayne qui est un producteur exécutif de films porno qui décide de tourner un film dans une petite grange perdue au sein des états unis Sauf que là-bas, les deux propriétaires, des petits vieux, semblent un peu bizarres. Et nous allons rester énigmatiques. C'est des petits vieux. Oh oui, c'est des petits vieux. Et pour en parler avec moi, bah en fait, j'ai tout de suite pensé à toi, parce que je me suis dit qu'on avait commencé l'année avec un film d'horreur. Je me suis dit qu'il fallait potentiellement finir l'année avec toi et un film d'horreur. Comment vas-tu, mon cher Guillaume bah, Ça va bien, j'avais très peur que tu dises « j'ai pensé à toi » parce que c'est du porno. Heureusement. <rire> Heureusement, non, hein, Heureusement, non. <rire> non. ça n'est pas ça que je te sens Bonjour la réputation. Mais ça va bien, merci. Ouais, très bien. Euh, bah, j'ai déjà un petit peu placé le contexte en fait. X est donc un film qui est sorti en début d'année aux États-Unis et qui clairement aux États-Unis a fait un carton. C'est-à-dire que Tay West, c'est un réalisateur qui a longtemps eu une vraie réputation en tant que metteur en scène euh, d'épouvante et de frisson sur le territoire américain. Mais en France, ben, j'ai la triste nouvelle de vous annoncer que les trois quarts de ces films sont ou portés disparus sur notre territoire ou sortis directement en vidéo ou en VOD dans l'indifférence. Total. Donc Taiwes, c'est vraiment un mec qui est quasiment inconnu sur le territoire français, hormis pour les cinéphiles qui, comme moi, ont la curiosité ou l'envie de vouloir se plonger dans des œuvres qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Parce que sa filmographie est très éclectique, mais a toujours eu pour objectif de rendre un profond hommage à des références qu'il a très très très très très envie de nous montrer. Euh, ça peut être des films allant des vieux films de possession et d'épouvante des années 70, jusqu'aux sombres séries B ou séries Z italiennes des années 80. Enfin, c'est un réalisateur qui est passionné par beaucoup de choses. Et donc ce film-là se posait clairement comme étant ça, avec cette envie de vouloir accrocher peut-être un plus grand public en essayant de jouer sur des codes qu'on connaît un petit peu tous, c'est-à-dire clairement le film, dans sa prémisse, nous fait penser à un certain massacre à la tronçonneuse, dans sa manière de vouloir tourner, nous pourrait nous faire penser à des vieilles références du cinéma pornographique des années 70, genre gorge profonde, des trucs comme ça. Donc clairement on était sur cette espèce de mélange assez intéressant, où on a plein de références qui se mêlent et qui peuvent donner lieu à un objet surprenant. Heureusement donc en France le film sort en salle grâce à Kinovista qui a récupéré les droits depuis un bon petit moment et qui grâce à un bon bouche à oreille depuis le festival de Deauville s'est dit plutôt que ça sorte directement en VOD, sortons-le au cinéma. Contexte placé, mon cher Guillaume, qu'as-tu pensé de X Et eh bien comme tu dis surprenant, euh, j'ai eu une bonne surprise, euh, je m'étais pas du tout informé sur le film en fait, tu m'as demandé euh, de faire la vidéo avec toi, je ne connaissais pas du tout, tu m'as dit X, j'ai dit oula qu'est-ce que c'est que ça et j'ai pas regardé de bande-annonce ni rien, euh, juste l'affiche pour voir un peu le les acteurs, les actrices. Mais sinon, euh, ouais je, je, je m'étais pas du tout informé, donc euh, je me suis laissé séduire en fait. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Euh, alors, peut-être pas le, le film d'horreur de l'année... Euh comme la fiche nous le dit. Comme Daily Dead le dit, voilà. magazine dont on n'avait pas la connaissance avant la sortie de ce film. Mais bon, ça. On... <rire> mais euh, oui, plus, plus, j'en garde plutôt du, du positif. Euh, comme tu dis, pas mal de clins d'œil euh, au cinéma d'horreur qui sont euh, plutôt pas mal. Ça m'a séduit, donc euh, j'en garde une bonne expérience, on va dire. Ouais. Euh, Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, C'est pas le meilleur film de Tai West. Pour moi, vraiment, son meilleur film, ça reste The Sacrament, que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer. Mais on est sur un film qui a envie de nous faire aimer un certain cinéma d'épouvante qui n'est plus forcément au goût du jour aujourd'hui. Et c'est ce que je trouve très intéressant. J'ai toujours trouvé de toute façon euh, euh, Ellie Roth et Ty West avec beaucoup de points communs, que ce soit dans leur manière de jouer avec l'épouvante et l'horreur ou que ce soit dans la manière de la mettre en scène. Mais j'ai toujours trouvé qu'Ellie Roth s'était peut-être un petit peu perdu au fur et à mesure de son avancée au sein de sa création cinématographique parce qu'il avait un peu fait le tour en fait de ses références. Là où Ty West ne semble jamais avoir fait le tour de ses références. Je veux dire, c'est un mec qui a commencé en faisant du cinéma d'épouvante très bis, tourné avec que dalle niveau budget, qui a ensuite enchaîné avec un premier vrai film, on va dire, avec du budget qui était une vraie surprise avec The House of the Devil, qui a ensuite fait Cabin Fever 2, qui a ensuite proposé des courts-métrages au travers de plusieurs segments dans des films à sketch, qui a ensuite fait The Sacrament qui est son chef dœuvre qui a fait un western, donc le mec a quand même envie de tester beaucoup de choses et qu'il a revient donc sur un cinéma d'épouvante beaucoup plus classique mais qui le fait avec tellement de justesse que même si le film est bourré de défauts, je peux pas m'empêcher de lui trouver une grande justesse de création, un amour profond pour le cinéma d'épouvante de manière très générale et en plus une envie de vouloir nous faire découvrir quelque chose d'un petit peu bis et un petit peu barré en fait. Ouais. Ouais, j'ai trouvé, bah, je connaissais pas Ty West, et quand j'ai vu son, son âge, j'ai vu qu'il était quand même assez jeune, mm. je me suis dit, bah, X, ça donne une bonne vision des choses sur son avenir, sur ce qu'il va nous proposer plus tard, et je pense que ça va être vraiment du positif. Ouais. ouais. Enfin, C'est oui. ce que je pense, en tout cas. Oh, bah, je suis d'accord avec toi, de toute façon, X lui a ouvert littéralement une porte qu'il a envie d'enfoncer, puisque donc, prochainement, on va avoir Pearl, qui est donc un... Mm préquel à X qui revient sur euh, la petite vieille qui est au centre du métrage et en sachant que derrière, en plus, il veut faire un film qui va raconter comment Maxine est rentrée dans le monde du porno. Ouais. Donc clairement, il a ouvert une porte et il sait que maintenant, il peut créer quelque chose d'assez surprenant ouais. dans cet univers-là. Ce qui arrive quand même rarement de voir un réalisateur d'épouvante se dire avec un film je vais pouvoir raconter l'histoire de 4, 5, 6 personnages différents mmh. et tant pis je vais pouvoir les décliner sur plusieurs longs métrages. Ouais. Donc ça montre qu'il avait une vraie idée avec ce film et comme tu dis ça, ça, ça promet de belles choses pour la suite de sa carrière. Clairement, ouais, Complètement. Ouais, c'est vrai que le, ce qui m'a séduit c'est euh, moi qui regarde beaucoup de films d'horreur j'ai plus ce côté euh, j'ai peur, euh, Screamer je me fais plus du tout avoir parce que ça se voit à 10 km quoi. On a un plan fixe. Euh, qui est là pendant 20 secondes, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Mmh. Et ben là, je me suis fait avoir. Il y a des, des scènes, j'étais pas serein, hein. vraiment, j'étais pas serein. Je l'ai vu, euh, il faisait noir complet, j'étais sous ma couette, il y a mois, je... oh, et à un je me mince Et ça, tu vois, ça m'a vachement surpris. Je, je... Il a bien équilibré tout ça, je trouve. Là, on a un, un côté horreur, je trouve. On a vraiment un film d'horreur, et euh, un peu humoristique aussi, euh, ouais. qu'il a utilisé euh, pas mal de références au euh, Crocodile de la Mort. Euh... <rire> Un peu l'humour noir, ça m'a fait penser à Massacre à la tronçonneuse 2, tu vois, plein de, de choses comme ça. Mais euh, ouais, non, c'est. Je pense qu'il va il va faire du sale, comme on dit. Oh, c'est <rire> joliment dit, c'est joliment dit. Euh, je te propose qu'on passe à l'écriture. Oui. Donc Ty West a écrit seul son histoire, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Ty West s'est rarement accommodé de co-scénariste ou de co-auteur sur ses films. Il a toujours conceptualisé et mis en forme ses films tout seul. Euh, ce qui, je trouve, apporte vraiment du cachet en fait, à la manière avec laquelle il construit son film. Euh, je vais déjà évacuer un point noir et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Oui. Peut-être que le film est un poil longué pour ce qu'il a à nous raconter je oui. tu sais pas ce que t'en penses, mais... Euh... Euh, le, le début. Il mmh. euh, y a une partie du début euh, où ils instaurent bah, voilà, un peu l'ambiance. Le, le, le, On sait euh, au bout d'un moment ce que font les personnages, quels sont leurs rôles dans le film. Et il y a eu euh, une scène en particulier, euh, la scène où il euh, euh, y a un morceau joué à la guitare, tu vois. Oui. Ce morceau, je l'ai trouvé... Enfin, le, le, cette scène un peu inutile. Ouais. Je me suis dit, c'est limite cliché, tu vois, ils sont dans une cabane, ils chantent et tout va bien. Et juste après, justement, c'est l'horreur absolue. Je me suis dit, à un moment, tu vois, c'est un peu le moment où je me suis un peu ennuyé. Et euh, par contre, le, le vraiment, quand ça, ça, ça se barre dans tous les sens, ça, j'ai trouvé ça assez bien, bien équilibré. Euh, on a, on s'ennuie plus. Ah oui, non, ouais. c'est clair, c'est ouais. clair. Après, moi, je trouve aussi, pour renforcer ce côté un petit peu long, euh, disons... que. Pour vous donner un ordre d'idée, si on devait découper la narration, on devrait découper en deux grands actes. Il y a un premier acte où c'est la découverte de la ferme euh, et la découverte de l'emploi du temps, entre guillemets, de ce tournage un peu bizarre. Euh, et dans un deuxième temps, donc, cette fameuse nuit qui va suivre cette première journée de tournage, qui est la nuit du cauchemar. En gros, on va la résumer comme ça. Et ce premier acte, en fait, est très long. Il dure une heure. Sur un film de 1h45, c'est quand même assez conséquent. Ouais. Mais c'est vrai que par contre, dès qu'il amène sa bascule, Tai West, il sait exactement dans quelle direction mener les personnages Et on l'évoquera un petit peu dans une potentielle partie spoiler, mais il arrive aussi à donner une vraie puissance par rapport à ce qui a été évoqué dans la première partie. Donc ce qui reste long dans un premier temps, a de la cohérence par rapport à ce qu'on veut amener dans la suite du récit. Mmh. Donc je trouve ça plutôt juste. Et tu l'as très bien évoqué aussi. Mais il a cette subtilité de savoir doser entre horreur, tension et humour. Mmh. Ouais. chose qui est pas facile, franchement ouais, parce que c'est vraiment de l'humour noir mais qui est euh, malsain donc tu, tu ris, mais en même temps tu dis, euh, c'est assez horrible ce qui, ce qui se passe et je trouve ça, c'est plutôt pas mal parce qu'un film humoristique et, euh, et un film d'horreur ben, c'est soit on rigole, soit on n'a pas peur mm. je trouve, là, il euh, y avait les deux qui étaient, qui étaient bien amenés, je trouve après, voilà, là où je trouvais que c'était assez long et parfois des scènes qui auraient pu être retravaillées la première scène où euh, le, je, je vais rien spoiler, hein, mais euh, la première scène où le, le policier arrive dans, dans cette cave et fait Oh mon Dieu Et là, ah, c'est le début, ça. C'est le tout tu début. Ouais, c'est voilà. le début. On voit rien en gros, mais c'est vraiment l'introduction du film. En fait, on a ce premier plan donc qui sort de la grange et on enchaîne donc avec une scène où tous les policiers en fait vont débarquer sur les lieux où ouais. il s'est passé ce qui va se passer ensuite dans le film euh, et où du coup on a cette espèce de cliffhanger euh, genre euh, très putassier en mode Oh my God Voilà. Et, et la scène se coupe. Et moi, je me dis bon bah. On va... cette scène sera peut-être le... Enfin, on va savoir ce qui se passe vraiment à la fin du film et ça va être... Je pense qu'on ne va pas s'y attendre du tout. et bien, en fait, on s'y enfin, attend et ça arrive très vite dans le film. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est un point que je trouve très intéressant dans l'écriture de Tai West et que tu n'as pas eu forcément l'occasion de découvrir. Mmh. Mais Tai West est quelqu'un qui aime beaucoup désamorcer, en fait, l'attente que va avoir un spectateur par rapport à de l'horreur. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis toujours impressionné que The House of the Devil euh, nous spoil assez rapidement ce qui se passe, en fait, dans la maison où ouais. se trouve le personnage principal, qui n'ait pas cette envie de vouloir garder du mystère sur oh, « qu'est-ce qui se passe ici ?», etc. On le sait. Mm -hmm. Et c'est genre « Débrouille-toi avec ça. Mm » -hmm. Et l'intérêt, c'est que, vu qu'on désamorce l'attente par rapport à ce qui se passe dans la maison, on ne sait plus ce qui va se passer en termes d'épouvanté d'horreur. Mm -hmm. Et je trouve ça intéressant ici, que dans X, on ait une première scène qui nous dise « Ok, » il y a des horreurs, regardez vous avez des cadavres, on sait ce qui va se passer. Ouais. Et le but, c'est justement qu'en sachant ça, ben, on ne devrait pas avoir peur ouais. par la suite. Ça. La logique voudrait que l'écriture désamorce un petit peu tout ce qui s'est passé. Mm. Et ouais. tu vas me confirmer que non, ça n'est pas le cas, on a quand même très ouais, très ça. peur. Oui, ouais, on a peur, et justement moi, moi qui ne connaissais pas du tout le résumé, euh, en fait on, on sait très vite qui sont les, les tueurs. Mmh. Et moi je pensais que ça serait un peu un film d'intrigue, un peu à la scrim, pas costumé, mais... Euh, où on se dit, bah tiens, il va y avoir des meurtres, qui est le meurtrier ou la meurtrière En fait, on le sait très rapidement. Oui. Et euh, on est peut-être deux secondes un peu déçus, parce qu'on se dit, ah bah ok, c'est eux, mais au final, euh, ils, ils sont très bons. Oui, ah ouais, ça c'est clair. <rire> ils sont ça, très bons. Ça c'est très clair. Euh, je te propose qu'on spoil du coup parce que moi j'ai toute une thématique yes. que je trouve intéressante à développer justement par rapport à ça. Mmh. Euh, le timecode est en bas, bien évidemment. Euh, ce que je trouve intéressant en fait, c'est que donc dans cette structure en double temps et avec ce ce potentiel spoil qu'on a au début avec « il va se passer des misères, revenons 24 heures en arrière et vous verrez ce qui se passe ouais. », c'est que du coup, l'attente n'est plus focalisée sur comment les meurtres vont avoir lieu, c'est plus pourquoi ils vont avoir lieu. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est donc du coup, on se retrouve avec ce, tour ce tournage pornographique qui a lieu dans cette grange avec ces deux petits vieux qui clairement, voient ça d'un mauvais oeil, sans que pour autant, on ait la sensation que ça les dérange. Ouais. Et donc du coup, à partir de là, on va commencer à se développer une thématique que je trouve très intéressante qui est autour du désir. Mm. Tout ce film parle du désir, que ce soit le désir de devenir une star que porte Maxine, mm. que ce soit le désir de cette jeune fille qui accompagne ce tournage qui a potentiellement envie de faire du porno, ouais. que ce soit le désir de ce jeune réalisateur qui a envie de faire plus qu'un simple film porno, mm. tout simplement ce désir de producteur de vouloir faire le porno ultime, c'est intéressant de voir à quel point il y a ce travail autour de qu'est-ce qui passionne un héros et qu'est-ce qui va faire que ce personnage, on va avoir plus ou moins de l'empathie pour lui. Mm. Et ce que je trouve être encore plus paradoxal, c'est qu'on finit presque par avoir de l'empathie pour Pearl Ouais. qui est donc la petite vieille qui va massacrer une bonne partie de cette troupe de jeunes de jeune Luron. Mmh. Et je trouve ça assez génial. Ouais. Bah là, on, on est dans un personnage qui, qui est complètement fou. C'est la folie qui prend le dessus. Comme tu dis, elle a un désir, elle observe du coin de l'œil ce qui se passe pendant qu'il tourne. et On voit qu'elle est un peu jalouse de ce qui se passe. En fait, Son, enfin, son sentiment, c'est vraiment de revenir à sa jeunesse. Mmh. Elle a envie d'être de, de, à nouveau jeune. Et c'est un peu son, son mobile. Et du coup, tout ce désir, euh, le dérangement, ça va créer une espèce de, de, de folie dans son, son ah, cerveau. Ben, complètement. <rire> complètement. Mais je trouve ça assez juste, justement, qu'on ne se retrouve pas uniquement devant un film d'épouvante où c'est euh, deux petits vieux qui vont massacrer ouais. une bande de jeunes. Mais Oukin. Il y a de la psychologie, un Ouais, c'est ça. Il ouais. y a un vrai travail autour de qu'est-ce qui amène ce personnage à vouloir faire ça. Mmh. Et, et ça devient vicieux, jusque C'est ça, en plus, que je trouve très fort, et je pense que tu vas me confirmer ça. Mais. <coughs> L'horreur ne vient pas forcément du gore, ouais. mais plutôt du malsain. C'est ça. Genre, je pense à une scène bah, où les deux personnages de petits Vieux vont... Oui, je vois voilà, ça, tu vois <rire> ce que... Voilà, ouais, ouais, on va en parler très vaguement pour éviter de se retrouver avec des problèmes sur le dos, mais euh, voilà, il faut des, des choses que Dieu et Jésus ne verraient pas d'un bon oeil. Euh, mais du coup, cette scène-là amène une telle viscéralité et un tel glauque ouais. qu'on est tétanisé. Ouais. Et qu'on n'est vraiment pas bien. Ouais, parce qu'on se dit, ça reste de personnes âgées. Oui. Ça peut être nos grands-parents, tu vois. Oui, non, non, ça non, ne ne, ne me mets maintenant. pas des images cauchemardesques en <rire> tête, s'il te plaît. Merci. Oh, mince. Non, mais c'est vrai que c'est... Moi, c'est le, le malsain que j'en ai retenu, en fait. C'est hyper dérangeant. Alors que c'est naturel. Oui, oui. T'as net... oui. enfin, euh, le droit d'avoir 60-70 voilà. ans et de ressentir quand même du désir. C'est hein, ça. Mais... Euh... Moi, j'ai tourné de l'œil. Hein. Ah bah, dans ces séquences-là, c'est assez hallucinant, parce que, ouais, on se retrouve avec ce deuxième acte qui va pousser les potards, mais à fond. C'est genre, ce que je trouve rigolo, c'est qu'on pourrait se dire, bon, déjà, ça parle de porno, donc forcément, il va y avoir une grosse interdiction, ça va être violent, etc. Donc, hop, déjà, on va avoir une première partie qui va être un peu glauque. Mais le fait que les potards soient encore plus poussés à l'extrême dans cette deuxième partie, on se retrouve vraiment avec euh, bah, du cul, avec euh, des viscères euh, qui sortent de tous les côtés, avec des ouais. yeux percés, avec euh, euh, des billes déventrées, avec un mec qui se fait la tête, enfin, on a un total quoi. Ouais, et je trouve que du coup, cette viscéralité poussée à l'extrême par rapport justement à ce qu'on s'était dit au début, c'est-à-dire on sait qu'il va y avoir des meurtres, mmh. on va pas être caché de, de ça, et le fait de quand même se retrouver face à ça, bah, je trouve que ça amène euh, ouais. assez puissant quoi. Ouais. J'ai trouvé très fort le fait que les, les deux tueurs soient euh, âgés. Et en fait, on, on est terrifié par eux. On pourrait se dire, on leur fout un coup de boule, c'est terminé. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui est encore plus fou, c'est ce passage, justement, où ils, ils ont le temps de faire leur affaire, alors qu'ils sont en train de pourchasser tout le monde, ils essayent de les tuer. On se dirait, bah, ils, ils peuvent très bien s'enfuir et aller voir la police, et c'est terminé. Tout à fait. Ils trouvent le temps de faire une scène où ils font, voilà, des choses pas catholiques. Et, et tu dis, mais en fait, ils, ils sont complètement tarés. Ouais, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Et c'est vachement bien, je trouve. Enfin, Cette scène est très forte pour moi. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Et ce que je trouve encore plus fou, là, on va faire le rapport avec Maxine, c'est que Maxine, en plus, on nous amène toute une viscéralité autour de justement son envie d'être célèbre, d'être adulé, et adulé au sein d'un univers où justement, c'est quand même très compliqué d'être adulé pleinement, euh, et que on mette ça en parallèle à la fin, avec le fait qu'on ait suivi tout du long un pasteur qui prêche la bonne parole en disant euh, « euh, Nous devons euh, faire en sorte que la jeunesse soit émancipée de, du diable et du démon » pour découvrir à la fin qu'en fait Maxine est la fille du pasteur. Je ouais, euh, ne l'attendais pas du tout à ça. Et je t'avoue que c'est le moment où je me suis dit « Waouh, il y a vraiment... » Mais, mais West a ce don de t'emmener sur des pistes et de te dire « Il y a trop de trucs » et à la fin de te dire « Vas-y, je rajoute le dernier truc » qui va te donner envie de remettre tout en perspective ouais, par rapport au personnage principal. Ouais. C'est... Euh, c'est génial, parce qu'en plus, ça amène une certaine ironie par rapport à ce qui amène la mort en plus des deux méchants, ouais. qui est à mourir de rien, soit en passant, oui. parce qu'on aurait presque l'impression que, vu qu'ils sont vieux, mais qu'ils arrivent quand même à buter des jeunes, ils sont invincibles. Mm -hmm. Lui meurt d'une crise cardiaque, parce qu'une se réveille alors qu'elle est pas tout à fait morte, ouais. et l'autre tire un coup de fusil, mais Cette scène. Et, oh et part en arrière et meurt. Mmh. Point barre. Incroyable. C'est drôle et c'est ouais. glauque. Ouais, c'est ouais. tout ce qui fait la force du film. Quoi. Ouais. Bah, le, le, pour moi, c'était le, le climax, en fait. Et c'est pour ça que je fais référence à Massacre à la tronçonneuse. Ouais. C'est cet humour-là qui m'a fait... Ah, on, on est dans cette ironie à la Massacre à la tronçonneuse 2, quoi. Clairement, ça, ouais. et même un peu Massacre à la tronçonneuse 1, où c'était déjà ouais. un peu des petits vieux, où il y avait ce côté très glauque et malsain, quoi. Mais même le, la scène du crocodile. Ah, bon, oui, non, non, mais c'est oui. à mourir de rire. Ah, oui, c'est un extérieurs. peu tiré par les cheveux, je trouve. Ouais, mais c'est drôle. Mais disons que c'est drôle. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est drôle, moi j'ai rigolé. Parce que je m'y attendais, en fait. Je m'y attendais tellement. Ah oui. En termes de mise en scène, ben, Guillaume l'a déjà très bien évoqué, mais il y a beaucoup de références dans ce film. Et c'est pas des références qui sont genre jetées en mode ça c'est Massacre à tronçon, ça c'est machin, ça c'est machin, ça c'est machin. C'est plutôt élégant je trouve. Mmh. C'est même assez fin. Là où beaucoup de réalisateurs ont tendance dernièrement à balancer des rêves un peu en mode poète poète, regardez, euh, j'ai révisé ma cinéphilie avant de faire mon film. Là c'est très intelligent parce que c'est toujours au service de la progression de l'histoire. Bon, certes, c'est un poil long en première partie, mmh. mais notamment dans la deuxième, c'est très élégant, très fin, et c'est très ludique en soi parce que je trouve que ça donne envie d'aller chercher les refs et de voir en fait ce qui a influencé Ty West*. Ouais, ouais il a réussi à, à gérer des petits clins d'œil. Comme moi, je connaissais pas du tout Ty West*. Pour moi, il est, il est un peu nouveau, tu vois, dans le dans le, le milieu du, du cinéma d'horreur, et je trouvais que c'était un, un hommage en fait à certains films dont il aurait pu s'inspirer. Enfin, à mon avis, c'est forcément inspiré pour pour faire ce film c'est vrai qu'il y a eu, moi j'ai enfin, repéré une tonne de, de petits clins d'œil euh... que ça soit Shining, Psychose, Scream, euh... il y a eu plein de scènes comme ça. Mmh. Euh... Et c'était pas forcé, tu vois, j'ai pas trouvé ça forcé, forcé. Ah non pas du tout. Et tu vois je me suis dit, ah tiens ça, ça me fait penser à ça, bah ouais. Ça marche. Mais c'est la grande intelligence de tai west C'est-à-dire que même quand il investit des genres ou sur le papier, on pourrait se dire « Ah, ça va être compliqué » ou des choses comme ça. Je mm. pense par exemple à In the Valley of Violence, qui est son western. Euh, rapidement, moi je me suis dit « C'est quand même bizarre de faire un western euh, mm. alors que le mec est spécialisé dans l'épouvante horreur. » Et en fait, il y trouve aussi son compte parce que c'est un mec qui a beaucoup de refs et qui se dit « Ça n'est pas uniquement parce que j'aime bien faire de l'horreur que je ne peux que m'enfermer dans ça. Mm. » Et c'est ce qui, je trouve, est très intelligent dans ses films. C'est-à-dire qu'il est capable d'être très premier degré The House of the Devil pour moi est vraiment un film d'épouvante et d'horreur très premier degré mm. mais il peut aussi amener beaucoup de second degré comme c'est le cas ici dans X qui est un film très fun mm. c'est pas un film où ça s'enferme uniquement dans vas-y j'ai révisé mon massacre à la tronçonneuse, j'ai révisé mon, mon scrim, j'ai révisé machin mm. euh, je vais tout le balancer dans un film qui va être très premier degré et très simple il arrive toujours à amener ça de manière très élégante et de manière très fine pour que justement en tant que spectateur tu te dises d'où ça vient ça mm et que as envie de découvrir d'où ça vient. Ouais. Et parallèlement au, au clin d'œil des films d'horreur, j'ai trouvé aussi la qualité vidéo, qui était bien amenée, forcément ça se passe dans les années 80, et, euh, et par exemple je pense à un, le, un des tout premiers plans, et je me suis dit, ah tiens c'est filmé en Super 8 parce qu'on voit deux bandes noires sur le côté. Ouais, et là où fait. il a été très fort, c'est qu'il y a un travelling, et en fait c'est juste les deux portes de la grange. Et tu te dis oui, ah ça c'est bien joué. Ça. Oui oui c'est vrai. C'est cool. vrai que oui. J'y avais pas pensé à ce point-là, mais c'est vrai que oui, il donne forcément envie. Ouais, de... mm. ouais c'est vrai j'y avais pas pensé. Mais moi je trouve que dans l'ensemble, même le travail de la, de la, du grain de la pellicule, de, ouais, de... de l'esthétique, même les des personnages, des euh... personnages, mm. et puis même des séquences, tu vois, genre les séquences de porno où c'est filmé clairement super vite, mm. il a ramené le grain, il a ramené l'esthétique. Tu le, l'impression vraiment d'être sur le banc de montage et de regarder la scène comme ça, où je pense à, à, à, aux scènes à la télévision où on voit ce, ce, ce prêtre en train de, de prêcher à la bonne parole, de dire il faut je suis absolument sortir des jeunes de l'horreur, de, de... etc. Même là, il a retrouvé un grain, il a retrouvé un truc, je veux dire. On y croit, on a presque ouais. envie de se dire qu'il a pris des vraies images d'archives d'un pasteur et qu'il mmh. s'est juste contenté de les transposer dans le contexte du film. Mais non, il les a fait. Ouais. Il les a fait, il reprend Exactement. quelques images d'archives de vrais euh, prédicateurs qui faisaient ça, mais il va vraiment refaire ça. Mmh. Et c'est, si je trouve, la grande force. Et aussi l'obsession, je pense, de Ty sur les sectes. Toi, ouais. Tu l'as pas forcément vu, mais il a vraiment un truc avec les sectes. C'est-à-dire que hormis, hormis In A Valley of Violence, dans mm -hmm. tous ses films, il y a des histoires de sectes, euh, de communautés, ou des trucs comme ça. Il doit avoir eu un petit souci je dans sais, son enfance euh, autour de ça. Okay. Mais c'est assez hallucinant de voir à quel point il arrive à toujours greffer ça dans ses récits de manière très intelligente. Mm -hmm. Et au-delà de ça, bien évidemment, bah, le travail de la violence est très bien fait. Le travail de l'attention est juste sublime. Euh, j'ai vraiment trouvé que c'était hyper bien foutu. Il y a un décalage qui est amené par rapport aux situations. Je pense à l'arrivée en fait de l'équipe dans la grange avec le petit vieux et, et tout le monde qui y va de son espèce de punchline un peu bizarre, genre, euh, ouais, moi aussi j'ai fait la guerre du Vietnam, un hein, papy oui, oui, oui, oui, Chacha. Je ne oui. suis pas vieux Hiroshima, pas du tout. <rire> ça. Et euh, forcément, je vais en parler, c'est un peu ma spécialité, mais la musique. Oui. Je tiens à souligner qu'elle est superbe. Oui, voilà. même la musique porno. Ah, même la musique porno, ils ont, euh, <rire> ah bah, ils ont dû s'éclater c'était super bien trouvé Mais je crois que Tyler Bates en plus le compositeur d'une partie de la bande originale est un guitariste à mon avis ça ne m'étonnerait pas que ce soit lui-même ben qui ait fait oui. les petits de... riffs <rire> un peu funk euh... ah et non non ils ouais, se sont éclatés il faut absolument que je parle moi aussi d'un truc euh, de montage que je trouve très fort il raccorde de nombreuses scènes en faisant un montage ah oui ouais, ouais, ouais, ouais. tu Mais vois quoi je de quoi je parle quand tu fermes les yeux ouais, c'est euh, enfin, ça en gros tu en gros tu switches d'une image à l'autre ouais. rapidement et ça fort, permet ça. de raccorder de scènes et je trouve alors c'est très bête et je pense qu'il y a plein de gens qui vont spignole la nuit etc ça fait très expérimental en fait et original je crois ouais bien. ça me rappelle vraiment ce que faisaient certains monteurs lorsqu'ils avaient envie d'essayer des choses comme ça et ça m'a rappelé beaucoup de films de William Fredkin ou même de Francis Coppola où justement pour raccorder certaines scènes il faisait cet effet là justement de ouais. paf Paf paf ouais. paf paf. Ça m'a fait penser à Shining moi. Oui, c'est vrai. Shining aussi il y avait des trucs comme ça. Mais je crois que oui, il y a plein de séquences dans ah oui. Shining où c'est quand on paf, voit l'enfant tu sais qui est devant l'ascenseur euh, complètement apeuré. C'est clairement la, un oui, peu la même chose. Oui, c'est vrai, il y a exactement ça. Mais comme quoi, ça montre à quel point Tay West, il va pas uniquement piocher des références visuelles, mais aussi des références en termes de style. Ouais. Et mm. moi, ça m'impressionne, parce qu'au-delà d'avoir de, un raccord qui soit un minimum crédible, du coup, mm. parce que c'est genre, ça va être quand même avec un élément au sein du cadre. Genre, je ne sais plus, je crois qu'il y a une scène où à un moment, il arrive à raccorder euh, une scène de cul avec euh, des cochons ou un truc ah comme oui. ça, mm. où je me suis dit, oh là là, oh aucun. dis donc, <rire> serais-tu en train de nous faire une petite critique de ce monde-là oh, Je ne sais pas. Ouais, ça. Mais où du coup c'est hyper fin, hyper intelligent et où du coup tu te dis, ouais d'accord, il y a des maladresses d'écriture, le film a un poil long à démarrer mais où il y a quand même quelque chose derrière où tu te dis ah, c'est concret quoi. Ouais. Et ce que j'ai retenu aussi, que j'ai bien aimé, c'est la lumière rouge qui est pas mal utilisée dans les bains de sang et aussi juste on a une lumière comme ça qui arrive sur le, la, la, la, la petite vieille et on ne sait pas d'où elle vient la lumière, mais elle est là. Et je trouve que ça marche vachement bien. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais non, non, mais tout, tout est bien fait en termes de pure technique sur ce film. C'est vraiment un mmh. film qui est, qui est profondément bien foutu dans ce qu'il a envie de générer au sein du cadre. C'est-à-dire de la peur, de l'angoisse, mmh. de la drôlerie et, et du malsain. Ouais. Et mmh. c'est super bien fait. Je te propose qu'on passe au casting. Mmh. Tu vas pas être très longué le casting. Euh, rapidement, dans les personnages, on va dire un petit peu plus secondaires, euh, on peut évoquer donc Brittany Snow, on peut évoquer Kit Kuddy. Qui débarque de nulle part. Vie. Moi, j'adore voir Kit Cudi débarquer de nulle part. Je me rappelle m'être fait réflexion quand il avait joué dans le film Need for Speed, ouais. où je m'étais dit mais qu'est-ce qu'il qu qu fout là. <rire> mais c'était cohérent. Euh, Martin Anderson, qui est un acteur que moi personnellement j'aime beaucoup et qui est beaucoup trop sous-exploité, qui là joue hyper bien le redneck producteur exécutif de porno, il est excellent. Mm -hmm. euh, Stephen Hur, qui joue donc Howard, l'un des deux ouais. petits vieux, euh, que j'ai trouvé excellent. Euh, ouais. Alors il, il, est, il est grimé ou c'est vraiment sa tête Il est grimé. Ah ouais. il est un peu grimé mais il a une base il a une base quand même un peu angoissante mais il donc, est quand même euh, bien grimé les deux sont vraiment grimés ouais c'est ça et après pour vraiment les deux actrices principales on peut parler donc de Jenna Ortega qu'on a vu également dans Scream. dans Scream comme quoi il y a toujours un lien voilà. euh, qui est très bien et qui moi me confirme aussi avec ce film que c'est une super Scream Queen quand même ouais. Elle est capable de te pousser des cris, c'est quand même hallucinant. Elle m'a fait penser à Neve Campbell, tu vois le personnage oui. au début qui est très timide, un peu prout de prout, bah, et qui, qui s... à la fin se transforme en presque actrice porno. Ouais, <rire> c'est vrai que j'ai pas forcément parlé de ce point-là, mais elle est vraiment le point de repère pour le spectateur. Ouais. C'est-à-dire que c'est celle qui débarque dans ce monde-là et c'est celle auquel on va s'accrocher en fait instinctivement, ouais. parce que l'actrice principale reste Mia Gott, ouais. qui joue donc Maxine. Pour moi Maxine elle devient un vrai personnage principal à partir du moment où on entame la deuxième moitié de métrage. Mm -hmm. Pour moi la première partie de, ma... la première partie de métrage c'est vraiment donc Lorraine jouée par Jenna Ortega qui porte le film sur ses épaules mm -hmm. dans le sens où elle permet de nous immerger et un peu mieux de cerner on va dire dans quel univers on va se plonger. Mm -hmm. Ce qui je trouve est très fort parce que les actrices finalement ont des jeux très différents. Mm -hmm. Miyagot a un jeu très énigmatique, très mystérieux et, euh, et limite où on se doute qu'il va y avoir une révélation vers la fin. Mm -hmm. Et Jenna Ortega par contre a ce personnage vraiment quasi vierge où on va la voir débarquer un petit peu dans cet univers là mm -hmm et où du coup, en tant que spectateur, on se dit c'est à elle que je vais me raccrocher pour réussir à me plonger dans le film. Ouais. Et je trouve que du coup, leurs deux interprétations fonctionnent extrêmement bien ouais. et parviennent réellement à se compléter au fur et à mesure que le long métrage évolue. Complètement, ouais. Et ben bah, écoute mon petit guillaume, on arrive à la fin de cette vidéo. Ah, bah, Qu'est-ce oui. que tu retiens de X Bah écoute, euh, du positif, euh, moi ça, ça me plaît euh, pour la carrière, euh, l'avenir de la carrière de, de Ty West, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer d'autres. Mais euh, non, je regarde un bon film, un bon divertissement comme on dit. Et euh, non, ce n'est pas un film de cul. C'est bien le film <rire> c'est bon de le rappeler. Non, je suis d'accord avec toi. Disons que ce n'est pas le meilleur film que propose Ty West, mais c'est un de ses films les plus maîtrisés techniquement parlant. Euh, et c'est un de ses films les plus créatifs et respectueux dans ce qu'il cherche à amener au sein de son cadre. Bien au-delà de l'hommage, bien au-delà de vouloir faire un bon film d'épouvante, il arrive à maîtriser plein de codes, à amener plein de choses qui font que ça en fait au-delà d'être un bon trip d'horreur, un vrai divertissement, ludique et fun. Donc voilà, allez voir. X de Tay West, parce que c'est bien aussi de supporter ce genre de film au cinéma et j'espère que ça ne sera pas son dernier film qui sortira dans nos salles, ouais. ça, ça me ferait de la peine parce que j'ai l'impression que si celui-là, il n'arrive pas à marcher un minimum, je vois pas comment les autres pourraient réussir à sortir. Et j'ai envie de voir Pearl au cinéma, <rire> j'ai vraiment envie de voir Pearl parce que ça a l'air d'être complètement pété et que Martin Scorsese a dit que c'était un des films qui l'avait empêché de dormir, euh, donc vraiment ça me donne très envie, ouais. et si Pearl sort... Ça sera pour toi, mon cher. Ouais Oui, oui. Euh, merci, mon petit Guillaume, d'avoir participé voilà. à cette merci vidéo. Merci à toi. Toujours un plaisir. Prix. Tu sais bien que c'est toujours un plaisir aussi de t'avoir ici. Euh, et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouve ici pour parler de films, bien évidemment. À plus Est-ce que tu arriverais à me faire ton meilleur cri de Scream Queen pour finir cette vidéo Attention, Ma ceux qui portent maintenant, des casques. là Oui, maintenant. <coughs> en fi Oui. C'est bien. Oh, je l'aime bien. <rire> oui, il est bien.